Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment développer vos revenus et sécuriser votre résidence en Estonie ou en Lettonie, rapidement, sans perte d'argent, grâce à l'investissement immobilier. Ceci est une conférence inédite, animée par moi, hein, fondateur de la marque Life Invest, et c'est après avoir accompagné plus de 300 entrepreneurs et investisseurs que je peux vous partager tout ça, et le but de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous aider à diversifier votre patrimoine, développer une nouvelle source de revenus et sécuriser votre résidence en Estonie ou en Lettonie en y investissant dans l'immobilier, même si vous n'aimez pas l'immobilier et que vous n'avez pas de capacité d'emprunt. La présentation est inspirée de faits réels et certaines des stratégies et méthodes que vous êtes sur le point de découvrir sont exactement les mêmes que j'ai utilisées personnellement et qui m'ont permis de créer Life Invest, d'avoir des expériences de vie absolument extraordinaires comme moi par exemple à nour -Sultan, la capitale du Kazakhstan, de me marier en Estonie, ou bien d'avoir des clients qui recommandent Life Invest et qui apprécient l'authenticité et la transparence, comme le cas de Nicolas qui témoigne. J'ai voulu en savoir plus vis-à-vis -vis de ma propre situation pour diversifier mes investissements. C'est pour ça que j'ai souscrit à l'étude de Life Invest qui propose un entretien avec Romain. et Ça m'a apporté énormément de réponses et je souhaite saluer l'honnêteté de Romain qui a su analyser ma situation avec discernement en ne forçant pas à souscrire à des offres qui ne correspondaient pas. Personne inspirante qui mérite qu'on suive son travail. Merci Nicolas. Et voici ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Pourquoi sortir partie ou totalité de son patrimoine à l'étranger? Comment augmenter sa rentabilité tout en faisant chuter sa fiscalité? Comment développer une nouvelle source de revenus récurrente et vraiment passive? Des opportunités d'investissement en marché accessibles immédiatement? Ainsi qu'une session de questions-réponses pendant laquelle je répondrai à vos questions. Cette vidéo est enregistrée, que je publierai sur YouTube, donc euh, posez vos questions en commentaire. Ceci est la première version. Si vous restez jusqu'à la fin de ce webinaire aujourd'hui, vous aurez accès à l'étude de K Life c'est une consultation privée de 90 minutes, pendant laquelle je réponds à vos questions spécifiques et personnelles. C'est un rendez-vous dans les 48 heures au téléphone ou en visioconférence. Avant d'aller plus loin, voyons à qui s'adresse ce webinaire, et c'est pour les entrepreneurs qui gèrent une entreprise de services en ligne type Amazon FBA, e-commerce, SaaS, marketing d'affiliation ou toute autre activité qui se gère à distance grâce à Internet, qui sont en recherche de stratégies légales pour développer leur patrimoine et faire chuter leurs impôts légalement, mais aussi pour les consultants, les coachs, les freelances qui offrent des produits et services qui permettent de travailler n'importe où dans le monde, les investisseurs qui achètent, échangent ou détiennent des investissements tels que des actions, obligations, crypto-monnaies, forex, indépendamment de leur emplacement géographique ou bien encore les expatriés francophones vivant en Estonie ou en Lettonie. Et ce webinaire va vous permettre de développer une source de revenus passifs, récurrentes, prévisible, faire fructifier son capital grâce à la plus forte augmentation des prix au mètre carré d'Europe. Ça permet de sécuriser son patrimoine dans une région porteur et d'investir ses liquidités disponibles dans des actifs tangibles, producteurs de revenus, renforcer sa résidence à l'étranger ou encore faire chuter sa fiscalité, diversifier sur le plan géographique et bénéficie d'une inflation élevée. Avant de démarrer, voici quelques investissements. C'est uniquement pour ceux qui disposent d'un capital minimum de 30 000 euros de fonds propres hors capacité d'emprunt. Pour ceux qui sont réactifs, prêts et disposés à passer à l'action, car les opportunités n'attendent pas. Je ne suis pas conseiller en placement financier, ni avocat fiscaliste agréé. Donc, nos recherches représentent des, euh, des directions pour euh, vous ouvrir le champ des possibles. En aucun cas, ce sont des conseils en investissement. Et vous ne devez pas prendre de décision financière sans effectuer vos propres recherches en amont ou consulter votre conseiller financier au sujet de votre situation propre. D'accord Et les données et statistiques que nous allons partager avec vous aujourd'hui sont tirées d'informations publiques. D'accord Et les résultats que moi et mes clients avons sont atypiques et ne signifient pas que vous aurez les mêmes. Petite gorgée de café. On dirait que des bureaux de Tallinn... Et je vais parler un peu de moi. Vous pouvez peut-être vous demander bah, qui je suis pour prendre le temps de m'écouter. C'est une excellente question. Donc je vais partager mon histoire, vous présenter rapidement mon expérience. Et je suis consultant d'origine française avec dix années d'expérience dans l'immobilier international. Je suis fondateur de la marque Life Invest, cabinet de conseil qui a accompagné plus de 300 personnes à investir et à entreprendre à l'étranger. On a facilité plus d'un million d'euros d'investissements immobiliers transfrontaliers, principalement de la France vers l'Estonie et la Lettonie bâtisseur d'une opportunité inconnue à l'époque vis-à-vis d'un vaste public francophone et contributeur au développement général de ces opportunités à l'échelle internationale. J'ai commencé après le bac, euh, tiré par une croissance à deux chiffres, en voulant m'installer et ouvrir un business de restauration. Au Cambodge, à Sihanoukville précisément, bah c'est le restaurant exactement. Puis Je me suis aperçu que hum, vivre les pieds dans l'eau n'était pas mon aspiration immédiate. Donc, euh, j'ai aussi brûlé toutes mes économies. Je suis rentré rapidement en France, enfin, six mois après en France, pour me spécialiser dans un domaine à haut potentiel de revenus et, et d'influence. Donc, euh, j'ai commencé par euh, l'immobilier euh, en tant qu'apprenti euh, dans une agence immobilière traditionnelle Pignon-sur-Rue, euh, Rive-Gauche, euh, rive en commençant par l'avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement de Paris, en continuant par euh, l'île Saint-Louis un quatrième arrondissement de Paris, principalement en euh, m'occupant de biens, de, biens euh, de haut de gamme. Euh, ensuite, j'ai poursuivi avec une activité de conseiller en défiscalisation immobilière, principalement pour, pour un, un réseau, de, un réseau de, de revente en défiscalisation. Euh, ça ne me plaisait pas, donc euh, à force de réseau, j'ai rencontré un promoteur immobilier et me suis concentré sur la promotion immobilière dans le cœur de Paris euh, et effectué ma première opération d'achat-revente simultanément. Ça, c'est un appartement qu'on a acheté dans, le, dans la périphérie de Paris, à Saint-Mandé. C'était vraiment ma première expérience avec l'immobilier. Euh, de réseau, j'ai rencontré un annonceur d'annonce internationale du qui s'occupe de faire la promotion de biens immobiliers internationaux auprès d'une audience d'acheteurs chinois. Et en m'apercevant au cours de cette expérience-ci que les acheteurs immobiliers étrangers étaient très actifs lorsqu'il s'agissait d'investir dans des biens au-delà de 300, 500, 1 million d'euros et plus, et bien, je me suis aperçu qu'il y avait un réel besoin une réelle demande de la part des agents immobiliers français et aussi internationaux. Et c'est comme ça que j'ai créé mon activité de consultant en entreprise individuelle basée en France, faisant, faisant le lien entre les acheteurs continentaux chinois et de la diaspora chinoise internationale basée à l'étranger, et l'immobilier européen avec des professionnels de l'immobilier qui avaient des biens haut de gamme à vendre, les Chinois voulant diversifier sur le plan géographique pour des raisons de passeport, de diversification, mais aussi d'éducation, de style de vie et de rentabilité à l'étranger. Moi, je faisais le lien entre ces deux mondes et, euh, et j'aidais les agents immobiliers internationaux à développer leur chiffre d'affaires. Et, euh, et moi, euh, bah, j'en ai profité pour développer une compétence en, en mon sein euh, euh, autour de l'immobilier international, et c'est comme ça que j'ai participé au MIPIM, premier séminaire immobilier de France, en 2013, pour partager mes découvertes. Et, et c'est devant une audience de plus de 300 professionnels de l'immobilier international que, que le shift est intervenu. Je me suis dit, OK, il faut que j'incarne mes produits et services, et il faut que je continue à, à rechercher les meilleures solutions pour, pour mes clients, mais aussi pour moi. Donc c'est pour ça que je me suis mis en quête d'un environnement où je pouvais développer de nouvelles idées qui pourraient me permettre de pérenniser mes investissements, ceux de mes clients également. J'avais besoin d'un pays à la fiscalité douce, à la bureaucratie allégée, pour maintenir des relations étroites avec mes clients. Le problème, c'est que j'avais aucune idée de par où commencer, quoi faire en priorité. Donc Je suis allé là où, où c'était c'était la norme, en disons, en termes d'offshore. Je suis allé au Monténégro aux Émirats Arabes Unis, à Singapour, même en Amérique du Sud, en Turquie, en Malaisie, en Angleterre, en Bulgarie, euh, au Portugal, jusqu'à ce que je tombe en 2016 sur un contenu autour de, de l'Estonie. Et, euh, et en 2017, eh bien, je me suis installé à Tallinn, capitale de l'Estonie, en février 2017 exactement, là où euh, ben, je me suis aperçu que je pouvais avoir tous mes piliers de vie en équilibre parfait, que ce soit personnel, euh, business, investissement, et, euh, et à partir de 2017, donc je me suis vraiment concentré sur euh, l'environnement euh, entrepreneurial et, euh, et dans le but de développer mon patrimoine, je me suis mis euh, en recherche immobilière, donc je me suis penché sur le sujet de l'investissement immobilier, et c'est comme ça que je me suis aperçu que c'était la plus forte augmentation des prix au mètre carré d'Europe, et c'est comme ça que l'idée m'est venue euh, d'investir dans l'immobilier à Tallinn, en Estonie en 2018, pour mon premier investissement et par la même occasion, des proches ont été inspirés, ont voulu faire la même chose et c'est comme ça que je me suis aperçu qu'il y avait un marché et en m'apercevant de l'impact positif que ça avait dans leur vie, j'ai décidé de créer Life Invest et c'est comme ça qu'en 2019, on a réalisé un million d'euros d'investissement immobilier au terme de la première année d'activité. Je passe au travers des dates clés pour Life Invest. En avril 2020, le lancement d'un cursus de formation Life Invest Residency, le viaduc de la liberté fiscale, pour apprendre à s'expatrier fiscalement. Euh, ensuite, on a lancé un cursus de formation Life Invest Heritage pour, pour apprendre aux personnes à diversifier sur le plan géographique. En décembre 2021, on a accompagné plus de 300 personnes vivant dans plus de 30 pays dans le monde à investir et entreprendre en Estonie grâce à nos stratégies uniques d'accompagnement en expatriation et en investissement immobilier. En juin 2022, la République d'Estonie a validé Life Invest, qui devient leur référent francophone au sujet de l'investissement transfrontalier. Et en août 2022, on développe nos opérations en Lettonie, euh, élargissant ainsi notre champ d'action sur deux pays et comptons au total plus de 40 collaborateurs. Maintenant, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi l'Estonie et la Lettonie exactement. Les investisseurs en Lettonie et en Estonie profitent de la plus forte inflation des 1 et d'Europe et de la protection gouvernement favorable aux affaires. Donc Pendant que certains ont tous leurs œufs dans le même panier, d'autres deviennent flexibles sur le plan géographique et développent leur patrimoine en un temps record grâce à l'Estonie et à la Lettonie. Et en plus, bah vous pouvez vous arrêter de vous soucier de potentiellement tout perdre en cas d'instabilité dans votre pays. Parlons maintenant des avantages de l'Estonie ou de la Lettonie. L'Estonie est le numéro 1 en Europe pour sa solvabilité, numéro 1 en Europe pour sa fiscalité dans les pays de l'OCDE. Numéro 1 au monde pour son utilisation numérique, numéro 1 en Europe pour son ratio de start-up par habitant, numéro 1 au monde pour sa vitesse de création d'entreprise. Et c'est le numéro 1 en Europe en termes d'évolution des de carrés avec plus 16% par an ces dix dernières années. C'est entre 2010 et 2021. En Lettonie, similaire, on a un taux d'endettement maîtrisé, 43% par rapport au PIB, faible fiscalité, 10% d'impôt sur le revenu foncier faible coût d'acquisition, 1,5% de taxes, des rendements élevés, double qu'en Estonie, et un fort potentiel de plus-value également, puisqu'on note plus 7% ces dix dernières années. Donc grâce à une excellente solvabilité, un régime fiscal très compétitif, une inflation soutenue et des salaires qui continuent d'évoluer, la Lettonie, semblable à l'Estonie, rassemble tous les critères d'un investissement à succès à l'étranger. Vous voulez un exemple concret Eh bien, prenons le dernier investissement que nous avons réalisé, à Riga, la capitale de la Lettonie. Ça, c'est un studio de 17 mètres carrés dans un immeuble ancien en état correct. Et c'est un budget de moins de 30 000 euros pour un rendement annuel total de 10 Vous allez voir dans les slides suivantes que l'opération a été réalisée dans des délais efficaces. C'est notre dernier petit bijou. On a commencé le 7 avril 2022 avec une première visite. Vous voyez, hein, c'est à rénover. 21 avril 2022, signature définitive. On est chez le notaire en Lettonie. 98, euros de frais de Fred notaire. Je me demande comment ils font pour vivre. Honnêtement, c'est aberrant. 21 juin 2022, rénovation terminée. Vraiment, c'était une belle surprise. Un premier test concluant. Donc là, on a parti séjour, enfin partie entrée. C'est un petit studio donc avec un, un dégagement à l'entrée et une pièce de vie. Là, on est dans le dégagement à l'entrée. Là, c'est la pièce de vie. Exposé est. Vraiment un résultat satisfaisant. Comme on peut le voir ici, cuisine, séjour avec cuisine. Vraiment, tout a été pensé par architecte d'intérieur. Et, euh, et je suis très heureux du, du résultat. Le 8 juillet, appartement loué. Là, on peut voir les loyers qui, ont, qui ont été payés par Victoria. Victoria qui est notre locataire, qui paie Ruby sur ongle. Donc en résumé, le 7 avril 2022, première visite et proposition d'achat. 21 avril, signature définitive. 21 juin, rénovation terminée. 1er juillet, annonce en ligne. 6 juillet, première visite. 8 juillet, appartement loué parce y a un délai entre le 1er et le 6 juillet, entre les annonces en ligne et les premières visites, c'est que notre agent a groupé les visites pour des raisons d'efficacité. En gros, 14 jours pour signer, 2 mois pour rénover, et 2 jours pour trouver un locataire. Magnifique. Donc il est possible d'atteindre ces objectifs dans l'immobilier sans frais de notaire exorbitants, sans protection des locataires de mesurer, sans avoir tous ses œufs dans le même panier dans un pays surendetté, sans acheter dans un village excentré pour espérer tirer des rentabilités, sans payer un loyer à fond perdu lorsque vous êtes en voyage pour les expatrier, sans acheter une loi de défiscalisation foireuse, exemple en loi Pinel, avec potentiellement des demandes locatives mal étudiées et des emplacements qui ne sont pas idéaux pour la revente, sans stigmatisation, pénalisation des entrepreneurs et des investisseurs, puisque en Estonie et en Lettonie, bah, sont eux qui font tourner le pays, sans syndic de copropriété gourmand et paresseux, sans être investisseur confirmé ou multipropriétaire, sans, redout, sans redouter pardon, les réformes fiscales, la chasse aux profits immobiliers, puisque ce sont des, des pays fiscalement compétitifs qui ont des dépenses publiques saines, en bon père de famille, et qui n'ont qui ont aucun intérêt à augmenter les impôts. Sans lenteur administrative, ni montagne de paperasse, sans investir plus de 100 000 euros pour s'offrir un logement de qualité, sans avoir de capacité d'emprunt ni à investir dans un pays qui ne vous ressemble plus. En cas de loyer impayé, vous pouvez peut-être vous demander, eh bien en Lettonie, on favorise les contrats à durée déterminée. C'est Victoria qui a accepté de passer chez le notaire pour enregistrer le contrat de location au registre foncier par acte notarié pour évincer un éventuel mauvais payeur sans passer par une décision de justice mais plutôt en obtenant une expulsion par huissier de justice au terme du contrat, donc euh, raccourcissant ainsi le manque à gagner en cas de loyer non perçu de plusieurs années. Il faut savoir qu'en Union européenne, euh, la loi est généralement en faveur du locataire, mais avec cette astuce légale, eh bien, vous pouvez vous protéger. Elle est contente, on est content, tout le monde est content. Euh, si vous avez peut-être vu passer sur la chaîne YouTube son témoignage, pour elle c'est du 10 sur 10, elle apprécie particulièrement l'emplacement, le design et le prix compétitif. Je ne suis pas le seul hein, d'ailleurs à en témoigner. Comme Régine, de Nice. j'ai investi en Estonie pour ne pas avoir tous mes os dans le même panier. Denis, incroyable, mes frais sont élevés à 250 euros. L'Estonie la destination pour diversifier son patrimoine, dit Victor. Clément en Estonie, ils font des programmes pour attirer les gens en France, c'est les inverse. Bref, vous pouvez peut-être vous demander, est-ce que c'est toujours le bon moment pour investir et on voit de belles perspectives de plus-value en Estonie et en Lettonie, sachant qu'ils sont des membres de l'UE, de la zone euro, de l'OCDE et même de l'OTAN. Ils rattrapent progressivement le niveau de revenus par habitant des pays les plus affluents de l'OCDE. Tallinn et Riga, capitale de la Lettonie et de l'Estonie, ont connu une croissance soutenue depuis 10 ans. Les prix de l'immobilier restent trois fois plus bas à Tallinn qu'à Helsinki, la capitale de la Finlande. Et les prix de l'immobilier au mètre carré à Riga sont trois fois plus bas à Tallinn. Or, les prix devraient converger à long terme puisque de jeunes cerveaux affluent du monde entier grâce à de nouveaux emplois bien rémunérés, d'où une augmentation du nombre de cadres et employés qualifiés au détriment des ouvriers. Les biens sont de plus en plus souvent achetés à des prix supérieurs au prix du marché au moment de l'achat. L'offre d'appartements bon rapport qualité prix à louer dans les grandes villes est insuffisante, donc les prix des loyers augmentent. Et Suite à l'augmentation des prix du mètre carré en Estonie, les investisseurs estoniens se tournent vers la Lettonie pour profiter de prix au mètre carré plus compétitifs et de meilleure rentabilité, des rentabilités locatives doubles de ce qu'ils peuvent trouver en, en Estonie, d'ailleurs. Et moi, je vois ça sur le terrain euh, de la part de, bah, de clients qui achètent en Estonie et qui se tournent maintenant vers la Lettonie, chose qui m'a inspiré, et c'est euh, toujours la même chose, hein, en réseau, de rencontre en rencontre, que euh, l'opportunité de la Lettonie s'est euh, développé au sein de Life Invest, c'est suite à, à quelqu'un qui a acheté un appartement chez moi, qui m'a mis en contact avec son réseau laiton, et, euh, et il s'avère que c'est un investisseur confirmé, bah, qui achète euh, par barre d'immeubles, qui m'a mis en relation avec euh, bah, tout le réseau de partenaires Life Invest qu'on a établi à présent aujourd'hui en Lettonie. En exemple concret, ça c'est un appartement qu'on a acheté en 2020 pour 56 000 euros à Tallinn en Estonie, revendu en août 2022, soit deux ans après, 90 000 euros, 33 000 euros sans de, de plus-value. Donc là, c'est la capture d'écran sur le compte bancaire. Ça fait plaisir. Un autre appartement qu'on a acheté en 2019, pour 40 345 euros, revendu en avril 2022, 60 000 euros, donc 19, près de 20 000 euros de plus-value brute encaissé, un régal, donc vous pouvez peut-être vous demander est-ce qu'on où situent les prix dans 6 mois Eh bien euh, non, pas du tout. Mais les prix de l'immobilier dans les meilleurs emplacements de Tallinn et Riga seront euh, certainement plus élevés au cours des 10 prochaines années. En termes d'impôts, on a un taux fixe de 20% en Estonie sur les revenus fonciers, taux fixe de 20% d'impôts sur les plus-values. Il n'existe pas de taxes d'habitation, pas d'impôt sur la fortune, ni d'impôt sur les successions. Et c'est un pays signataire de 61 conventions fiscales avec euh, notamment la France, la Lettonie. Et en Lettonie, c'est un taux fixe de 10% d'impôt sur les revenus fonciers, mais attention, ce taux passe à 23% si le contrat de location n'est pas enregistré auprès de l'administration fiscale dans les cinq jours. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Sans mon réseau sur place, j'aurais pas été au courant et je serais très certainement tombé dans le piège. Après, à savoir s'il si force cette condition ou pas, mais mieux vaut, lorsqu'on se structure à l'étranger, qu'on investit à l'international, être dans les clous. D'accord Il n'existe pas non plus d'impôt sur la fortune ni d'impôt sur la succession, à mon avis, et le taux fixe de 20% d'impôt sur les plus-values, pareil qu'en Estonie, s'applique. C'est un pays signataire également de 62 conventions fiscales internationales avec la France, Donc ce qui signifie qu'en tant que résident fiscal français, par exemple, euh, ayant investi en Lettonie ou en Estonie, eh bien, votre, votre immobilier est imposé une seule fois dans le lieu d'implantation du bien. Donc, en Estonie, si le bien est implanté à Tallinn, ah. ou en Lettonie, si le bien est implanté à Riga, et, euh, et il n'est pas imposé en France, bien que euh, le montant soit reportable dans votre déclaration et, euh, et, qu soit, et que ce montant soit inclus au revenu à la base imposable. Maintenant, à ce moment du webinaire, vous avez deux options. Soit de vous lancer seul, dépenser des milliers d'euros potentiellement faire des erreurs, perdre beaucoup de temps et vous mettre à risque d'être dans une situation irrégulière ou bien utiliser la stratégie prouvée d'un pionnier qui est devenu la référence en matière d'investissement. En Estonie en Lettonie, vous me voyez venir. Ce que je vous propose, c'est Life Invest Elite aujourd'hui. D'accord C'est une prestation clé en main pour réaliser un investissement dans l'immobilier en Estonie ou en Lettonie avec succès en moins d'un mois. Un accompagnement individuel personnalisé en français. Un plan en six étapes pour protéger votre investissement. On investit hein, nos propres capitaux là où vous investissez. D'accord Et cet accompagnement est conçu pour vous faire évoluer, instaurer un mode de vie international et développer votre patrimoine rapidement. C'est inédit et il se démarque de la manière suivante. C'est du clé en main, c'est de l'expertise, c'est de la performance et du leadership. On va détailler ces points. De nos jours, il est difficile de trouver un professionnel de confiance qui ait l'expérience de terrain nécessaire pour comprendre comment assembler toutes les pièces du puzzle et atteindre les résultats recherchés. Et notre accompagnement en six étapes vous prend par la main la proposition d'un bien rentable adapté à votre profil d'investisseur, en passant par la signature chez le notaire, la rénovation, l'aménagement, la signature des contrats, la gestion locative, le suivi des aspects fiscaux, jusqu'à la revente éventuelle du bien. D'accord Définissons ensemble les six étapes de notre accompagnement maintenant. Première étude de cas, on définit la résolution du mode de détention adapté parmi l'investissement en nom propre ou en société, application fiscale et compte rendu de convention de non double imposition, vous compreniez hein, la structuration, les implications en termes d'impôts et comment, euh, bah, le cas échéant, se passe l'évolution successorale et l'impôt sur la fortune immobilière à l'échelle de l'Europe. Et on vous fait surtout une proposition de biens rentables négociés au meilleur prix avec nos interlocuteurs privilégiés. On fait la simulation du budget global et de la rentabilité après charges et impôts. C'est une consultation qui coûte 247 euros et qui est déduite ensuite de notre accompagnement. En étape numéro 2, réservation en ligne. Réservation immédiate par lien de réservation en ligne, 1000 euros généralement. C'est un contrat de réservation qui est traduit en français. La signature du contrat Life Invest pour officialiser l'exécution de la stratégie par notre cabinet. On contrôle les aspects budgétaires et médias et différés pour qu'il n'y ait aucune mauvaise surprise. Et vous êtes convié 48 heures à Tallinn ou à Riga pour finaliser dans les 30 jours suivant la réservation. Vous allez voir, hein, là, euh, les personnes qui font partie de l'écosystème Life Invest, tous des professionnels avec des années d'expérience, euh, là, ce sont des promoteurs immobiliers, à Tallinn et à Riga. Et à chaque étape, eh c'est chapeauté par moi. Donc là, en étape 1, c'est moi qui m'occupe de votre étude de cas. Et ensuite, vous allez voir que je fais partie de chaque étape également en chef d'orchestre. En étape 3, on fait le séjour de signature à partir... Du moment où vous avez réservé et qu'on a signé le contrat Life Invest pour officialiser notre partenariat, eh bien vous êtes convié dans les 30 jours suivant la réservation, un séjour de signature, donc vous êtes pris en charge, un chauffeur vous récupère, vous séjournez deux nuits en hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner inclus, on fait la visite de conformité, de conformité pardon, pour montrer que votre investissement est identique au cahier des charges et à ce que je vous ai présenté en étude de cas. On signe l'acte authentique devant vente chez D'accord, c'est un contrat certifié conforme par avocat et traduit en français, preuve de l'origine des fonds, et aide au transfert des capitaux à l'étranger. Il faut savoir comment le faire, nous on a l'habitude, mais il faut respecter certaines, certaines étapes, et puis prouver, prouver son origine, remplir quelques documents, c'est facile, mais encore faut-il être au courant, Ensuite, on, on procède au transfert de propriété, les fonds sont libérés, vous recevez les clés, et euh, bah, le paiement des frais et l'inscription au registre foncier a lieu en 45 jours pour le cas d'Estonie, et en, en 5 jours ouvrés pour le cas de la Lettonie. D'accord Là, on voit Renis, notre, euh, notre notaire, on voit Roland, notre euh, avocat, et, et avant, je vous ai pas présenté hein, on est sur des promoteurs, on est Maya en partant de euh, gauche à droite, euh, Maya Egils et Karine. Ensuite, préparation à la location avec notre charmante Gerdi qui s'occupe des plans et design. Ils sont experts en rénovation et aménagement de petites surfaces. On vous propose un choix de code couleur, des éléments intérieurs. On a plusieurs réalisations possibles, des choix scandinaves, des choix modernes. Et Elle s'occupe de la maîtrise d'œuvre, des délais, des coûts et du respect du cahier des charges et font de la tenue comptable. Euh, en Estonie, on a pour habitude de travailler sur des biens immobiliers neufs. Généralement, l'aménagement et la pose de la cuisine dans le cadre d'immobilier neuf se fait en 45 jours, mais euh, pour des appartements à rénover dans le cadre de la Lettonie, avec Riga, c'est plus du deux mois. D'accord Et c'est supervisé donc euh, par ces charmantes personnes qu'on peut voir ici, le tout euh, vérifié par mois. À chaque étape. En étape 5, gestion locative, recherche et mise en place du bon locataire, relations quotidiennes, signature du contrat de location, état des lieux d'entrée et de sortie, assuré par PRIT et Adrians. PRIT aux commandes pour l'Estonie, Adrians aux commandes pour la Lettonie. Et euh, on fait le suivi des contrats d'assurance, renouvellement des baux et réévaluation des loyers. On représente les vendeurs, enfin les acheteurs, pardon, aux assemblées générales de copropriétaires, avec pouvoir d'avocat, hein, tout se fait à distance pour que vous n'ayez pas à faire le voyage deux fois. On, on vous assiste à la déclaration annuelle de revenus en, en N plus 1, et cette gestion locative est offerte pendant deux ans, et ensuite, euh, c'est 40 euros par mois, la charge de l'investisseur. Donc, offerte pendant deux ans avec le pack Life Invest Elite, j'espère que vous apprécierez, et on vous accompagne jusqu'à la revente éventuelle. Hein. Donc, euh, on s'assure euh, que le marketing soit fait avec... Euh, ben, notre liste de clients privilégiés, notre liste privée d'investisseurs, et on assure, euh, assure le marketing sur les plateformes d'annonces immobilières. On coordonne les visites, on réceptionne les offres, on organise la vente définitive chez le notaire, on met à jour les contrats, on déclare la plus-value, et tout ça c'est accessible pour 4% du prix de vente à la charge du vendeur en Estonie et en Lettonie. C'est euh, le, le vendeur qui, qui paie également aux commandes. Prit et Adrian, ici. D'autres intervenants euh, aussi font partie de la boucle Life Invest mais euh, sont, euh, disons, les, les responsables et ceux qui ont une expérience terrain et une expérience de travail avec nous la plus développée. Faisons un tour maintenant de ce qu'on peut vous proposer. Aujourd'hui, de manière exclusive, on peut commencer à Tallinn, la capitale de l'Estonie, appartement numéro 128, en première couronne. On est à 15 minutes du centre de Tallinn, c'est un studio de 17 mètres carrés, premier étage dans un immeuble neuf, 75 800 de budget global, donc incluant bah, les meubles, tout, vraiment tout inclus, honoraires, Life Invest. On parle d'un loyer annuel de 4 300, d'un cash flow de 400 euros par mois, d'une rentabilité nette réelle de 4%. Euh, Idéal pour les personnes qui sont en Estonie, euh, qui ont leurs intérêts ici, qui ont envie de renforcer leur résidence fiscale, euh, qui ont envie de voyager à l'étranger, qui euh, ont envie... Euh, d'être libre de voyager sans avoir à compter sur un calendrier tes jours de présence pour maintenir tes avantages fiscaux. Euh, bah, tu peux installer ta résidence ici et en faire un point de chute lorsque tu es de passage en Estonie, d'accord, sans avoir à, à payer un loyer à fond perdu, tout en te retrouvant à proximité du centre, en étant euh, dans un immeuble neuf, donc euh, sans mauvaise surprise, sans devoir euh, se préoccuper de refaire un appartement, une toiture, une façade, donc euh, du passif. Ou bien, euh, ou bien si, euh, si tu décides de louer, et de générer du, du revenu euh, imposable ici en Estonie, euh, c'est une possibilité aussi. La rentabilité n'est pas folle, mais là tu es plus sur un investissement stratégique et, euh, et sur euh, un gain en capital long terme, puisqu'à nouveau... Je vois l'Estonie rattraper les prix de la Finlande d'ici 20, 20, 20 ans. Donc, euh, pour les personnes qui veulent faire du rendement plus agressif, là, faudra se tourner à Riga, la capitale de la Lettonie, et Riga, le potentiel d'atteindre les prix de Tallinn. Et euh, on est à 15 minutes du centre de Riga, ici, dans un immeuble ancien. C'est l'appartement 86A, superficie 17,9 mètres carrés au cinquième étage. Allez, bienvenue dans le lot numéro 86A, cinquième et dernier étage, studio 17,9 carrés. C'est le nôtre, c'est notre société qui détient ce bien. On l'a acheté pour le bloquer, les opportunités n'attendent pas, c'était beaucoup trop beau pour passer à côté. On rentre dans la pièce principale en meilleur état. Toutefois, on a noté quelques moisissures, l'origine du problème a été résolue. Et une fois rénové au standard Life Invest, cet appartement sera loué à 250 euros mensuels, donc 3000 euros. Par an, c'est un plan qui est assez bien fichu. C'est Dyna aux commandes pour la rénovation. On est en train de planifier tout ça. J'aime bien puisque c'est petit mais efficace. On a de quoi installer une cuisine dans le séjour et de quoi installer une buanderie, penderie, lave-linge, sèche-linge la dans l'entrée, avec accès à une salle d'eau qui est en bon état aussi. Euh, vous apprécierez le ton Burberry. Tout sera rénové hein, au standard Life Invest à nouveau. On parle d'un budget global euh, de l'investissement à hauteur de 28 500, tout inclus, un hein, frais Life Invest inclus, tout inclus. Et euh, on parle d'un enrichissement personnel de 14 456 euros sur les cinq prochaines années de détention en flux de trésorerie. Ça inclut 3% d'augmentation des prix de l'immobilier par an. Normalement c'est 7% par an ces dix dernières années, donc on est conservateur. Magnifique, honnêtement, pour un budget de moins de 30 000 euros. Qui dit mieux Qui peut trouver la même chose en Europe Bonne question. On passe un lot suivant, d'accord, c'est le numéro Allez, 11. Allez, on entre dans le lot numéro 11, avec directement entrée, espace cuisine, séjour, d'accord, ensuite la chambre. Donc, c'est un deux pièces de 35,2 mètres carrés au second étage pour un budget global de 48 mille euros 4 500 euros de loyer annuel, 375 euros par mois, entièrement rénové et aménagé, hein, comme d'habitude. Donc là, on est sur un enrichissement personnel au terme des cinq années de détention qui est plus élevé. Euh, on est à 8 net de rentabilité. Donc ça, c'est après charge, imposition... Etc. Donc euh, les chiffres que vous voyez là, c'est du tout inclus, net, net, et euh, c'est euh, du, euh, du résultat net d'exploitation. En autre opportunité, numéro 62. Allez, on poursuit avec le lot numéro 62, deux pièces de 34,1 carrés. J'apprécie particulièrement ce plan avec euh, séjour, chambre séparée, plus un dégagement cuisine en angle. On est au quatrième étage, exposition nord, toujours dans le même immeuble et toujours même budget global de l'opération avec des travaux qui ont été négociés avec notre partenaire rénovateur sur place. Donc on parle d'un budget de 48 500, tout inclus, hein, une fois le bien refait, aménagé euh, aux prestations Life Invest. 4 500 euros de loyer annuel, 375 euros par mois. Voici pour ce lot... Euh, Numéro 62, à nouveau au quatrième étage pour une rentabilité nette réelle de 8%, sans compter l'augmentation des prix. OK. Numéro 67 au cinquième et dernier étage. Appartement numéro 67 cette fois-ci, avec un plan un peu différent de ce qu'on a vu précédemment. Donc on a un dégagement avec cuisine-séjour. C'est au euh, cinquième et dernier étage, Exposé Sud. J'aime particulièrement euh, cet appartement. 48 500 budget global de l'opération, hein, toujours incluant rénovation, aménagement. On a su euh, négocier auprès de notre partenaire ici, en Lettonie. C'est déjà le quatrième bien dans cet immeuble qu'on achète, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de clients Life Invest. Donc on a réussi à tirer les prix vers le bas, que ce soit en termes de rénovation ou prix de vente. 4500 euros de loyer annuel, 375 euros par mois, rentabilité net réel, y et un peu de boulot, mais ce sera terminé aux prestations Life invest. Donc euh, ils sont vendeurs. Hein. Euh, là, c'est du tout frais, tout, tout, tout neuf. Ce sont des promoteurs. Quand je dis tout frais, tout neuf, je parle des, des prix, des prix que je vous propose aujourd'hui. C'est vraiment du hors marché. Ce sont des informations qui sont pas accessibles. Donc, euh, c'est souvent ça dans les marchés immobiliers internationaux, à l'étranger, euh, dans les ex pays de l'Est. Il y a beaucoup de choses disponibles hors site internet, hors annonceur. C'est vraiment au réseau que ça se fait. Et là, euh, et là, euh, en plus après avoir investi dans quatre biens déjà, on a une relation privilégiée et ils sont, ils sont dans, le, dans, le, dans le business de revendre des appartements, ils sont des promoteurs pour financer d'autres projets, d'où euh, leur motivation de vendre. Donc euh, ça fait cinq opportunités hors marché, enfin la première en Estonie est annoncée, elle est sur les sites en ligne mais les les quatre suivantes là que vous voyez en que vous avez vu Riga, sont complètement hors marché et euh, est disponible pour pour les premiers euh, les premiers les pour les plus réactifs quoi. Et euh, c'est rapide, efficace dans le cadre de Ryan, euh, j'ai particulièrement apprécié travailler avec Ryan qui euh, bah, qui trouve ça simple rapide et efficace, tout ce qu'il aime, signature chez le notaire en quelques jours, et Alexandre aussi, Alexandre, euh, euh, petite histoire, avec Alex Viseo qui est influenceur voyage, que je regardais en ligne à l'époque, en... avant de m'expatrier, à personne qui m'a beaucoup inspiré, et euh, la boucle est bouclée, lorsque quelques années plus tard, bah, c'est lui qui entre en contact avec moi, pour euh, investir dans l'immobilier, et, et, et choisir les solutions, Life Invest, donc euh, c'est un échange de bons procédés, comme quoi la vie réserve de bonnes surprises. Parlons d'un autre élément majeur de cet accompagnement, l'expertise. Okay. Aujourd'hui, si vous hésitez, c'est peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous aider le plus efficacement possible, que les promesses soient tenues et déléguer le plus de charabia juridique possible pour obtenir des résultats souhaités sans imprévu. Contrairement aux avocats, aux comptables qui se concentrent sur la théorie, nous on sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas du tout sur le terrain en Estonie et en Lettonie. On a personnellement appliqué ces stratégies et on y investit nos propres fonds. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'osent pas investir à l'étranger. Parce que les informations disponibles, lorsqu'elles existent, elles sont trop souvent théoriques et ne sont pas configurées pour permettre un résultat concret. Leurs amis, leurs familles, leurs conseillers ont peur, ce qui les empêche de saisir l'opportunité. Personnellement, moi j'ai vécu cette situation... Je suis resté dans, dans le stress et, et l'inconfort jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait que je crée moi-même la solution. J'ai pris les devants, j'ai pris euh, le risque contrôlé de, de faire les choses par moi-même. Aujourd'hui, vous pouvez en profiter et, euh, et vous accompagner d'une personne cohérente qui vit déjà de ses investissements à l'étranger, qui est déjà passé par là, hein, qui est capable d'investir ses propres capitaux là où vous investissez, par gage de sécurité qui a des compétences valorisées dans le monde réel et pas uniquement sur Internet, et qui a accès aux bonnes informations au bon moment. C'est exactement pourquoi on a créé Life Invest et Life Invest Elite. En résumé, c'est dix ans de ma vie étudier ce qui fonctionne ou pas dans la sphère de l'investissement à l'étranger. On a contribué à la direction générale d'une société récompensée de plus de 150 salariés à une échelle internationale. Ça, C'est dans mon passé à avoir travaillé avec la Chine. Accéder à ces connaissances... Et développer cet accompagnement représente un investissement de plus de 200 000 euros. C'est vraiment l'argent que j'ai investi personnellement, que ce soit au travers de l'investissement immobilier en Estonie et en Lettonie. Je ne compte même pas les, les centaines de milliers d'euros investis par nos clients. C'est le résultat de cinq produits et services lancés en Estonie et en Lettonie, testés sur des centaines d'entrepreneurs ayant eu des résultats positifs concrets. Life Invest est récemment validé par le gouvernement estonien au sein de sa plateforme de société privée au service des résidents e marketplace. Et on est leur référent français au sujet de l'investissement transfrontalier. Un réseau de 40 professionnels répartis dans deux pays. Et on est précurseur en ingénierie immobilière internationale avec une stratégie de consulting unique au sein de Life Invest. Et notre mission, c'est de simplifier l'investissement international. C'est le travail d'une vie. C'est la marketplace e donc du gouvernement estonien, aux côtés de Payonir, de KPMG, de, de Stripe donc c'est un gage de, de, de confiance euh, que je mets euh, à votre disposition aujourd'hui pour vous simplifier la vie et, euh, et avancer en toute sécurité c'est des mois et des mois de vérification hein, d'audit pour, pour accéder à cette plateforme où vous vous doutez bien que le gouvernement estonien avant de s'associer à quelqu'un fait des recherches donc, euh, si on fait partie de cette de cette plateforme, c'est qu'on qu répond à, à tous les critères de fiabilité nécessaires pour, pour faire partie de l'équipe. Ce qui m'amène à un autre élément majeur de cet accompagnement, c'est la performance. C'est bien beau d'être accompagné, d'avoir accès à des informations, encore faut-il que ce soit rentable. Si vous cherchez à diversifier aujourd'hui comme les personnes aisées, il est facile de rater son investissement à l'étranger là où la demande locative a mal été étudiée, où c'est impossible de revendre. Par contre, avec nos solutions, c'est possible de sécuriser, développer, assurer la transmission de son patrimoine à l'étranger en toute légalité. Et dans une ère où les rendements sont de plus en plus difficiles à trouver, il suffit de regarder ce qui se passe actuellement sur les marchés, et bien, valoriser ses actifs, optimiser sa fiscalité, construire un avenir prospère pour ses proches et s'assurer une retraite sécurisée sont nos priorités faut savoir que la crise, euh, lorsqu'elle est quelque part, eh bien c'est le boom économique ailleurs. Et c'est ce qu'on a euh, eu la chance de développer en interne avec Life Invest et d'obtenir personnellement et pour le compte de nos clients d'aussi bons résultats. Prenons l'exemple de Régine qui investit 56 834 euros dans cet arrondissement de Tallinn. Vous auriez pu générer un résultat net d'exploitation de 11 590 euros et faire fructifier votre patrimoine de 15 224 euros. Soit un montant total avant impôt de 26 814 euros en 3 ans. Comme euh, Clément Benoît, un des premiers investisseurs élites avec Life Invest, je te salue si tu regardes cette vidéo. Si vous aviez investi 98 000 euros dans ce quartier de Tallinn, eh bien, vous auriez pu ajouter sur votre compte 24 861 euros de loyer et faire fructifier votre patrimoine de 42 000 euros. Ce qui équivaut à un montant total de 66 861 euros en 3 ans avant impôt. Pas mal du tout pour un investissement de 100 000. Hein, et en, en toute confidence, on s'est parlé euh, il y a quelques jours, il m'a confié bah, que, ce, que Life Invest a été son meilleur investissement. Et euh, ça fait plaisir. Comme Victor Cabrera qui a investi 54 000 euros dans une rue euh, à Tallinn en 2019 et qui a généré un résultat net d'exploitation de 11 590 euros, revenus passif, et qui a fait fructifier son patrimoine de 14 500 euros, et en plus d'être rentable, c'est encore accessible, car d'après les spécialistes, cette tendance ne fait que commencer. Par contre, il faut être réactif. La demande internationale pour ce marché atypique trois fois moins cher que des villes comme Paris risque de connaître un boom dans les années à venir. Les individus à forte capacité financière et les chefs d'entreprise ont commencé à y investir pour développer leur patrimoine en évitant les risques de surendettement, les taxes et les prix au mètre carré élevés. Et certains experts, comme Robert Lowe, qui est promoteur immobilier de renom en Estonie, s'attend à ce que les prix de l'immobilier dans les meilleurs emplacements atteignent plus de 7000 euros du mètre carré, contre 2350 euros aujourd'hui, soit un gain en capital à réaliser de 198%. Ça. En ayant une vision long terme, ce sont des prix qui sont réalisables. Donc avant, c'était compliqué de déceler la bonne affaire à l'étranger lorsqu'on est investisseur particulier, qu'on ne parle pas couramment anglais, Surtout avec des marchés qui évoluent, de nouvelles règles à respecter, des pièges inhabituels à déceler, un timing précis à respecter. Aujourd'hui, je vous donne accès à la méthode facile, mais inconnue de la plupart des investisseurs, pour vous permettre de développer vos sources de revenus et sécuriser votre résidence à l'étranger, légalement, sans vous tromper. Il y a une dernière chose indispensable pour sécuriser son patrimoine et diversifier ses sources de revenus dans l'immobilier à l'étranger. C'est le leadership. Vous savez faible espoir en l'avenir de votre pays et vous vous sentez trop exposé dans un pays surendetté. Bien pour libérer votre patrimoine et diversifier vos placements à l'étranger, il faut investir dans un pays avec une forte réserve d'opportunités, facile à concrétiser. Et avec notre service d'ingénierie patrimoniale internationale unique au monde, vous aurez accès aux bonnes informations, au bon moment, et serez supervisé par une personne qui vide ses investissements à l'étranger pour prospérer, peu importe ce que l'avenir vous réserve. Pour mettre à l'abri votre capital, diversifier vos sources de revenus et étoffer un patrimoine familial important hors des sorties battus, il faut être réactif. Et ça, j'insisterai jamais assez là-dessus. Euh, je parlais récemment à une personne qui, euh, euh, faute à moi, n'a hein, euh, pas saisi l'opportunité en 2019. Mais il s'aperçoit que les prix euh, ont pris 16% par an et il est dégoûté de ne pas avoir investi. Hein, Fabien, si tu regardes cette vidéo, euh, c'est mon erreur. Hein. Mais il faut vraiment saisir l'opportunité parce que... Vous n'êtes pas, pas le seul en, en Europe à vouloir se tourner vers l'étranger pour sécuriser, développer et, et ajouter, ajouter de la performance à votre, à votre patrimoine. Et les biens de qualité sont comptés. Donc certaines personnes, fortunées pour la plupart, qui ont de la trésorerie, raflamisent. D'autres, en revanche, laissent passer l'opportunité, comme certains ont manqué l'opportunité d'investir au Luxembourg. Luxembourg, c'est entre 2010 et 2021, plus 108%. En investissant 100 000 euros dans l'immobilier au Luxembourg, vous aurez pu doubler votre patrimoine, percevoir des milliers d'euros de revenus fonciers, de quoi rembourser votre investissement en 10 ans. Tout comme certains ont manqué d'investir investir à Malte, c'est quand même plus 89% entre 2011 et 2021. Donc en investissant 100 000 euros, vous auriez pu faire fructifier votre patrimoine de 89 000 euros lentement, mais sûrement, là encore, sans compter des milliers d'euros de loyers encaissés. Tout comme certains ont raté l'opportunité d'investir au Portugal. C'est quand même plus 50% entre 2016 et 2021 hein, sur le Portugal, euh, le pays entier, en moyenne. Si on prend d'autres régions, c'est bien plus que ça. Donc en investissant encore 100 000 euros dans l'immobilier au Portugal, vous auriez pu réaliser... 50 000 euros de plus-value en 5 ans, sans compter les milliers d'euros de revenus locatifs perçus. Donc au contraire, ceux qui prennent les devants et investissent profitent de la plus forte évolution des prix au mètre carré d'Europe. Là, c'est l'exemple de, de l'Estonie. J'aime bien l'appeler le nouveau Luxembourg, comparé à la France sur la même période. La Lettonie est, est un peu en dessous, mais beaucoup plus élevée que la France également. En moyenne, hein, si on prend euh, les capitales, si on prend... Euh, les villes de province de tiers 2, de deux tiers 3, deux, deux tiers l'immobilier complètement à refaire euh, ou l'immobilier haut de gamme. C'est une moyenne. Hein. Mais ça, enfin je veux dire, une image vaut plus que 1000 mots. 126% sur la, sur la même période. Donc parlons du format maintenant. On récapitule la chronologie de l'investissement immobilier Life Invest. Ce euh, sont les mêmes étapes pour la Lettonie ainsi que l'Estonie, sauf, euh, sauf une petite... Euh, Petite différence en étape 4. La réservation en Estonie, c'est simple. Et en Lettonie, c'est la même chose. Par réservation de 1000 euros en quelques clics avec un lien de paiement, avec contrat de réservation. En étape 2, contrat Life Invest. Pour officialiser, avoir accès à nos informations privées, on, on signe le contrat Life Invest qui officialise notre partenariat. Projet de vente. Donc, on, on vous envoie un horaire de signature chez le notaire ainsi qu'un projet de vente. Une formalité de justification des fonds est demandée. On supervise tout cela. Ensuite, en étape 4, le transfert des fonds intervient avant en Estonie, puisqu'il faut que les fonds atteignent le compte séquestre du notaire avant la signature. 72 heures avant la signature. Tandis qu'en étape 4, pour la Lettonie, c'est l'acte authentique de vente, qui est réalisé avant le transfert, j'apprécie particulièrement. En gros, en Estonie, vous envoyez l'argent, ensuite vous signez. En Lettonie, c'est l'inverse, vous signez d'abord et ensuite vous envoyez l'argent. Mais les deux sont supervisés par notaire, donc euh, vous avez la protection, euh, protection d'une transaction sécurisée. Pour les clients euh, résidents fiscaux français, par exemple, qui se lancent sur un investissement en Estonie, euh, doivent, avant de faire le voyage, envoyer généralement les fonds euh, ce qui peut parfois être anxiogène. Il y a des avantages et inconvénients dans les deux. L'inconvénient en Lettonie, c'est qu'il y a des informations de paiement à remplir qui sont à rallonge, notamment pour le paiement des frais et l'enregistrement au registre foncier. Ce n'est pas vraiment un inconvénient, puisque dans le cadre de Life Invest Elite, on est au-dessus de votre épaule pour s'assurer que tout soit fait convenablement, correctement, de A à Z, pour que vous soyez propriétaire en bonne et due forme. C'est vraiment de l'accompagnement personnalisé euh, main dans la main à chaque étape de votre investissement et euh, le séjour de signature est, euh, est conçu de la manière suivante. Vous êtes récupéré à l'aéroport par un chauffeur. Alors, vous séjournez dans un hôtel euh, 4 étoiles avec petit déjeuner inclus. Ça c'est le Radisson. Ça c'est le Radisson de Riga, le Conference ESPA. C'est top, Il y a une salle de sport, petit déjeuner continental royal. Là, on est chez le notaire, donc vraiment, on est entre deux bonnes mains avec, avec Roland à droite sur la photo qui est notre, notre avocat. On est accompagné par Prit au, au milieu, et heureux investisseur ici, élite, qui a commencé par investir en Estonie et qui nous suit sur la Lettonie avec, à ce jour, deux biens immobiliers investis. Et moi, euh, bah, toujours heureux de voir que la mission Life Invest prend vie et, et se développe. Donc, on souhaite réellement vous accompagner personnellement, de manière individuelle et humaine, organisé en six étapes, contrôlé par nos experts, en toute transparence, avec euh, accès à moi en tant qu'interlocuteur unique. Donc, on a vu... Quels sont les éléments essentiels d'un accompagnement réussi pour que vous puissiez investir avec succès à Tallinn en Estonie ou bien à Riga en Lettonie, plus globalement à l'étranger. Hein, si vous portez sur d'autres pays, il faut que ce soit du clé en main, faut il faut qu'il y ait une expertise tangible derrière, une performance concrète et, et un leadership. Euh, si un de ces éléments venait à manquer... Il se peut que vous ratiez votre investissement à l'étranger. Donc, ceux qui ont suivi cet accompagnement ont accompli en 30 jours ce qui pourrait prendre plusieurs années à concrétiser. C'est un accompagnement unique. On va mettre tout ça en perspective euh, rapidement pour vous montrer à quel point euh, vous lancer seul euh, pourrait euh, bah, euh, vous mettre en situation irrégulière ou d'illégalité en faisant des erreurs qui coûtent cher. Assimiler toutes ces infos, hein. investir en Estonie, en Lettonie avec succès, peut prendre plusieurs années. Investir par vous-même peut durer une décennie de stress ou de frustration sans apporter de changements réels concrets dans votre vie. Identifier et développer un réseau d'excellence privé comme le nôtre peut prendre des années. Hein. Moi ça m'a pris quatre années pour développer l'écosystème Life Invest là où il en est. J'ai réellement mis toute mon âme, tout mon cœur, toutes mes ressources chaque jour durant ces quatre dernières années Pensez réellement au coût que ça vous aurait coûté de parvenir à ce résultat. C'est des centaines de milliers d'euros investis, une décennie d'expérience. Et bien entendu, même avec tous ces efforts, il se peut que vous n'y arriviez jamais. Donc, comme dit Grégory si bien, Grégory, Grégory qui m'a récemment invité pour pour sa proposition de fiançailles. Donc, chapeau à toi Grégory, si tu regardes cette vidéo, merci pour ton témoignage. En gros, épargne-toi les mots de tête en voulant tout faire par toi-même. Romain l'a fait avant toi. Désormais, il met à ta disposition son réseau et ses raccourcis de grande valeur. Euh, Grégory qui est aussi investisseur immobilier en Estonie et qui a investi à hauteur de 80 000 euros et qui est déjà sur un bien évalué à 140 000 euros. Ciao à toi Grégory d'être passé à l'action. Ben, un entrepreneur avec euh, des coronesses qui n'attend pas pour passer à l'action. C'est le résultat d'une maîtrise de terrain absolue, des centaines de clients accompagnés, cinq années de vie en Estonie, il n'y a rien de comparable aujourd'hui. Donc, tu peux te demander aujourd'hui comment commencer, Romain. À ce stade, ce que je te propose, c'est d'échanger au téléphone, pour que tu comprennes vraiment euh, tous les contours de cet investissement immobilier, accès à, à tous les détails privilégiés de nos investissements, euh, que ce soit en termes d'adresse euh, bah, exacte, euh, de partenaires. si tu as des questions là-dessus, et, euh, et définir tes objectifs court, moyen, long terme avec euh, ben, des, des biens qui sont adaptés à, à, ton, à ton plan d'investissement, euh, ton profil d'investisseur en, en, en accord avec tes impératifs. Comme tu l'as vu, il y a plusieurs solutions. Euh, moi, je, je me ferai le, le plaisir de, de détailler tout ça et de t'orienter au mieux dans le cadre de l'étape 1, donc l'étude de cas Life Invest, comme tu l'as vu plus tôt. C'est une consultation privée de 90 minutes. Dans les 48 heures, on peut te prendre en rendez-vous. Avec moi, hein, c'est du 1 à 1. Tu peux y assister à plusieurs avec un conjoint, un associé par exemple. C'est en visioconférence ou téléphone au choix. Et on te propose une sélection de biens immobiliers rentables. Et on te donne accès à la liste privée des opportunités nouvelles sur le marché. Ça peut être enregistré à ta demande, pour écouter plus tard. Et c'est complètement confidentiel. C'est que 147 euros et ça te sera remboursé avec l'accompagnement Life Invest Elite si tu décides d'appliquer la stratégie par notre cabinet. D'accord. Et euh, Guillaume peut, peut en témoigner hein. suite à son étude de cas. Il sait exactement ce qu'il fait. Un plan d'action a été établi. Rien n'est laissé au hasard. Je recommande à 200%. Ou bien Gabriel, qui euh, dans le cadre d'une du, consultation privée aussi, a eu une merveilleuse rencontre avec nous. Ça fait plaisir. Merci Gabriel. Il s'est profondément intéressé à ma propre situation. Bah, C'est passionnant d'avoir euh, accès à des entrepreneurs avec des parcours aussi intéressants et des ambitions aussi élevées. Il m'a transmis des lignes directrices que je peux complètement, concrètement appliquer, hein, que ce soit de manière autonome euh, ou bien par notre intermédiaire. Il a un plan d'action, il peut appliquer tout ça. Et euh, Life Invest Elite, par contre, te fera court-circuiter des années euh, de, de recherche et euh, te facilitera la vie comme tu as pu le comprendre avec toutes les étapes qu'on détaille ensemble et, et avec cet accompagnement étape par étape qu'on te propose au-dessus de ton épaule, main dans la main, en six étapes, avec une assistance téléphonique sur toute la durée de vie de votre investissement, si vous décidez d'appliquer la stratégie par notre cabinet, avec accès à notre liste d'opportunités nouvelles off-market, donc hors marché, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec notre groupe d'investisseurs internationaux, ce qui garantit un investissement clé en main en 30 jours dans le cadre de l'accompagnement Life Invest Elite. Ça a une valeur de 200 000 euros. 200 000 euros, c'est le montant que j'ai investi moi personnellement en Lettonie, en L Estonie, et qui vous permettent de faire exactement la même chose, sans vous tromper, okay sans compter bien sûr le million d'euros de capitaux investis par nos clients, ce qui nous ont permis d'avoir accès à un réseau d'excellence privée et deux opportunités hors marché. On est sur la liste de la plupart des promoteurs leaders sur le marché, en Estonie, en Lettonie, qui nous mettent dans la boucle à chaque fois qu'il y a un projet qui, qui se lance. Donc, je mets tout ça à votre disposition hein, pour, les clients, pour les clients de l'étude de cas et les clients élites. Et euh, on a travaillé avec des investisseurs ici euh, locaux, comme Alvar, Alvar Ragl euh, investisseur euh, connu hein, d'ailleurs à Tallinn en Estonie pour avoir fait sa fortune en e-commerce e et qui est euh, multipropriétaire, investisseur immobilier, qui nous a acheté un bien immobilier. Selon lui, euh, que vous viviez à l'étranger ou en Estonie, l'Exindes est une excellente source pour trouver de bonnes affaires et vous faire économiser de l'argent. Merci, merci Alvar. On lui ne parle pas français, donc ça m'étonnerait qu'il regarde cette vidéo. Mais toujours un plaisir. Donc l'accompagnement euh, Life Invest Elite est disponible pour un frais fixe de 5800 euros ou deux paiements de 2 900 euros. D'accord Et à ça, on ajoute notre cursus de formation Life Invest Heritage, cursus d'intelligence immobilière internationale pour vous aider à diversifier et pour vous aider à comprendre comment obtenir un financement immobilier dans le cadre d'un investissement immobilier transfrontalier. Ça, c'est un bon complément à savoir, même si euh, l'investissement immobilier international requiert très souvent un financement en fonds propres. Et c'est un cursus de formation qui est sublimé, qui prochainement euh, aura une mise à jour. On, on va non seulement parler d'immobilier international physique, mais également on vous oriente sur de l'immobilier euh, papier Pour ceux qui n'ont pas envie d'investir physiquement dans l'immobilier, avoir potentiellement des, euh, des problèmes de locataires et autres, et eh bien investir dans l'immobilier au format euh, foncière coté. J'en dis pas plus pour l'instant, mais c'est notre intervenant euh, privilégié qui s'occupe de ce module de formation qui est certifié par l'AMF et qui va vous donner un plan d'action étape par étape pour que vous puissiez diversifier également dans l'immobilier au format papier dans un effort d'améliorer la qualité de nos produits et services et, et surtout de, de pouvoir vous donner des actions concrètes avec des résultats tangibles pour développer votre patrimoine et vos revenus avec des sources d'investissement à fort potentiel de rendement. Donc euh, je, suis, je suis excité à l'idée de développer tout ça et de vous mettre dans la boucle dès maintenant. Donc euh, j'aimerais parler de résultats car je suis un des pionniers en Estonie et en Lettonie. Euh, on est précurseur en ingénierie immobilière internationale, on est passé de 0 à 1 million d'euros investis en un an, c'est une stratégie de consulting unique au sein de Life Invest, un réseau d'excellence privée de 40 partenaires, des opérations dans deux pays, et on a transformé de multiples zones d'ombre dans l'industrie en stratégie prévisible et réplicable, on est référent francophone officiel de la République d'Estonie, donc c'est réellement euh, un, un, une joie et un honneur que de vous partager tout ça aujourd'hui, je suis passé littéralement d'une personne qui comptait à l'euro près, à libre et épanoui grâce à mes investissements en Estonie ou en Lettonie. C'est que mes résultats, hein, voyez, ce qu'on a pu accomplir pour nos clients. En 4 ans, on a facilité l'acquisition de plus de 20 biens immobiliers à Tallinn et à Riga. On s'approche des 2 millions d'euros de valeur avec euh, plus d'un million d'euros d'investissement de, initial. L'expatriation de plusieurs dizaines de personnes en Estonie, euh, notamment avec nos programmes phares Life Invest Residency et on a créé un écosystème d'entrepreneurs et d'investisseurs vivant dans plus de 30 pays, et on a une note moyenne de satisfaction client de 4,8 sur 5. Donc vous pouvez aujourd'hui accéder à cette opportunité inédite en Europe, sécuriser votre patrimoine grâce à la région européenne d'avenir, court-circuiter des mois, des années de recherche, vous offrir une partie de l'Estonie ou de la Lettonie avant qu'il ne soit trop tard, profiter d'un réseau d'excellence privée qui s'occupe de tout, trouver les meilleures opportunités par ville, par quartier, par rue, Faire fructifier votre patrimoine en un temps record et gagner des revenus passifs, sécuriser votre résidence à l'étranger en un temps record. Donc réservez votre bien immobilier en quelques clics seulement. C'est plus de 20 témoignages vidéo. C'est un accompagnement à nouveau en six étapes avec une assistance téléphonique à vie sur toute la durée de votre investissement. Accès à une liste d'opportunités nouvelles sur le marché. Accès à notre groupe d'investisseurs internationaux limité à 4 accompagnements par mois pour assurer un gage de qualité, puis surtout, ce sont des biens limités. Là, vous avez vu, il y a cinq opportunités. Première arrivée, premier servi. Et c'est un accompagnement qui coûte 5 800 euros. C'est quelque chose qui est réglable en deux paiements, de 2 900 euros. On est sur du 200 000 euros de valeur. Donc, à toi de saisir l'opportunité qui regarde cette vidéo. On commence avec l'étude de cas dès maintenant. Consultation privée, c'est du 247 euros déduit de l'accompagnement, donc déduit des 5 800 euros lorsque tu passes à l'action sur un investissement avec nous. Rendez-vous ici directement pour commencer, ok Les disponibilités sont limitées, je te laisse me poser des questions en commentaire ou bien passer à l'action immédiatement car les opportunités n'attendent pas. J'ai vraiment hâte de pouvoir t'aider à développer tes sources de revenus, à sécuriser ta résidence en Lettonie ou en Estonie, de manière professionnelle, sécurisée, en un temps record, sans que tu perdes de l'argent. Donc, euh, qu'est-ce que t'attends Démarre dès maintenant pour assurer eh bien, disponibilité, pour que tu commences à réaliser ton investissement. Merci pour ton attention aujourd'hui. Hâte de te trouver en consultation privée et, euh, et potentiellement copropriétaire dans le même immeuble. Les opportunités n'attendent pas à nouveau. Je te dis à tout de suite en consultation.